you <laughs> 29 août 2003, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette séquence, c'était Madonna et Britney Spears qui s'embrassaient. Est-ce que vous faites partie des 49% d'hommes français qui fantasment lorsque deux femmes s'embrassent euh, Et il y a eu un sondage cet été, peut-être l'avez-vous vu dans l'hebdomadaire Marianne, euh, sur les, personnali les personnalités politiques et est-ce qu'elles font fantasmer les français La réponse est plutôt non. Ma si soeur. on enlève Ramayad... La moyenne, les hommes politiques ne font fantasmer que 1,75 Mais c'est pas leur rôle. Vous l'avez bien compris. Est-ce que vous pensez que c'est un problème 30 août 1963, la naissance du téléphone rouge. L'est et l'ouest se parlent. Kennedy et Khrushchev. Vous êtes donc présidente de la République. Vous avez accès au téléphone rouge quelle est la première personne que vous appelez parmi ces trois propositions Le voilà, le téléphone rouge, c'était passé à l'époque, mais mon prend un téléphone rouge. Barack Obama, Dimitri Medvedev ou Tao. qui appelez-vous en premier. 31 août 85, première diffusion sur Canal+, du porno. Regardez ces images. Évidemment, il n'y a pas le son et pas vraiment l'image. Alors, on vous sait très attaché, Ségolène Royal, aux valeurs traditionnelles pour... Ouais. Et contre, tout ça pour ou contre le porno à la télé, pour ou contre le string à l'école, en 2003 vous étiez contre. pour ou contre un statut professionnel pour les prostituées, pour ou contre l'uniforme à l'école, et enfin Quelle pour couleur. ou contre l'obligation euh, d'apprendre <rire> la marseillaise à l'école. Bah bah. 1er septembre 1971, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était la création d'un comité contre le vice à Saint-Tropez. Regardez cette archive. Il faut dire qu'il y a quand même une recrudescence et à la fois de l'étalement du vice en public, et deuxièmement, la commercialisation du vice. Alors, plus sérieusement, j'aimerais connaître l'avis de l'ancienne euh, secrétaire d'État à la famille sur certaines questions de société, choquées ou pas choquées, notamment sur la volonté de légaliser le cannabis. Si un de vos enfants veut participer à une émission de télé-réalité, vous êtes choqués, pas choqué. Choqués, pas choqué par les clubs échangistes Les femmes pougard Très bien. L'utilisation des abréviations euh, dans les SMS au quotidien. MDR, ça veut dire quoi TKT. CC c'est ça, ça euh... je sais pas. Ouais, vous l'entendez rien dans ah. le public. Coucou